Bonjour, bonjour la famille ou bonsoir que vous vous trouviez. D'abord, nos sincères condoléances au Président Alpha Condé, sa famille, ainsi que à la famille de Adjadjene, que son âme repose en paix, et, et au peuple de Guinée. Franchement, je suis dépassé, sidéré par des publications de certains membres du CNRD. C'est-à-dire le CNRD en complicité avec certaines personnes. C'est incroyable. Je vais... J'ai déjà publié sur ma page, mais c'est incroyable. Que des individus. Regardez ce que... Que des informations vont bientôt sortir sur les dernières heures de vie entre le Prague et... La regretter à cest Ça dit, vous, les gens de CNRD, moi c'est pourquoi je ne peux jamais vous respecter. C'est pourquoi je ne peux jamais vous respecter. D'abord, vous faites un communiqué bidon, un communiqué haineux. Vous avez vu les messages venant des ambassades, des rois du monde. Vous, vous pensez que vos bêtises là, vous pouvez rabaisser le président Fakonde. Le président Alpha Condé était grand avant qu'il ne devienne président en Guinée. Le président Alpha Condé, il était déjà grand avant qu'il ne devienne président. Il était connu avant qu'il ne devienne président. Il était respecté avant qu'il ne devienne président. Ce n'est pas vous. Des gens à qui il a fait confiance. Des gens qu'il a lavé. Mamadi Doumbouya n'était rien. Idi n'était rien. Amara n'était rien. Bala n'était rien. Grâce au président Fakonde, vous êtes devenus des grands. Vous ne pouvez rien du tout. C'est-à-dire, vous montrez une fois encore que vous êtes des bambins, des gamins. Vous ne pouvez pas rabaisser le président Fakonde. Vous allez tout faire. Vous avez vu du début. Vos mensonges, vous avez monté tout. Il reste toujours grand. C'est ça qui resteront. Ce n'est pas vous. Quand l'État, on parlera du président Fakonde. Soit petit, on parlera du président Fakonde. L'hôpital donc, on parlera du président Fakonde. Ces hôtels où vous partez, vous flanquez, on parlera du président Fakonde. Le palais Mohamed V où vous êtes flanqué, on parlera du président Fakonde. Vous ne pouvez pas l'enlever ça. Si vous pensez que vos bêtises, c'est-à-dire vous avez fait le coup d'État, ça ne vous a pas euh, rassasié, c'est de sa vie privée. Allez-y. Vous pensez pouvoir faire du mal à quelqu'un Vous pensez pouvoir faire du mal à quelqu'un Non. Vous, vous oubliez que ce mal peut se retourner contre vous. Vous oubliez que ce mal peut se retourner contre vous. Même ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé hier. Vous avez vu les messages de El HaSheludale. Les messages de Sidi Touré. De toutes les positions en général. Si vous pensez que vous allez venir vous flanquer là. Parler de la vie privée du président Fakonde, Adja Adjadjene. Si cela, c'est ce qui va vous do, qui va faire que vous allez être populaire, sortez, vous allez parler. Vous n'avez même pas honte. Alte Maloyala. Aujourd'hui, vous êtes. Vous, ça dit, vous avez honte où vous êtes aujourd'hui. Vous avez honte où vous êtes aujourd'hui. Des petites personnes. Des petites personnes. Vous avez vu Moi, je l'ai dis ici. Le coup d'État. Ça n'a rien à voir avec la démocratie, rien d'autre. Vous êtes juste des bandits de grand chemin. Vous êtes juste des narcos. Vous avez fait le coup d'État. Juste un instinct de survie pour sauver vos têtes. Si vous étiez vraiment des gens responsables, vos comportements bidons, vous n'allez même pas le faire. Vous cherchez pas tous les moyens pour rabaisser le président Fakonde, le salier. Mais vous oubliez que c'est grâce à lui que vous vous êtes devenu quelqu'un. Grâce à lui, les forces spéciales ont été créées. Grâce à lui, Mamadi Doumbouya a été connu. Grâce à lui, Idi Amin a été grand. Grâce à lui, Amara, quand je vous vois, c'est pourquoi moi, je vous, je vous traite comme des bambins, des vrais blackouts parce que vous n'avez pas de respect pour vous-même. Vous allez continuer, de Konori. Oui, on va parler de la vie privée, du président Alpha et de Adjadjane Personnel. Vous n'avez pas honte. Et Altemaloyala vous pensez que vous pouvez continuer à salir ou ternir l'image du président Fakonde Vous vous rendez impopulaire. Ce n'est pas le président Fakonde. Vous avez tout essayé. Vous avez tout essayé. Rabaisser le président Fakonde. Vous avez tout fait. Si vous voulez encore sortir pour raconter des salades. Sur le Président Fakonde, faites-le. Mais je dirais, c'est lui qui sortira encore grand. Vous avez vu les messages à travers le monde. Ben, il n'y a qu'à le Fakonde, félicité. Cafou, ce n'est pas vous. Vous êtes méchants. Vous êtes vraiment méchants. Des petites personnes comme des Moussa Mouïse, comme des, réda des rédacteurs là-bas. Vous n'avez même pas honte cest incroyable ce qui se passe dans notre pays. Des petites personnes comme vous, vous allez venir écrire que eh, les, heures, les heures qui suivent, que des informations bientôt vont sortir entre le président Fakonde et, et la regrettée Adjadjane. Allez-y, vous allez prendre des petites personnes dans la famille de Adyadjine. Vous allez les mettre dans les plateaux. Vous allez venir encore dénigrer le président Fakonde. Si c'était ça l'objectif si de votre coup d'État, c'est-à-dire, ils n'ont même pas honte. Ils sont désespérés. Comment tourner la page, faire en sorte que les gens détestent le président Fakonde Voici tout leur objectif. Mais vous n'arrivez pas. Vous allez beau faire. Vous allez tourner. Vous n'arriverez pas. Je vous ai déjà dit, vous n'arriverez pas. C'est le monde entier aujourd'hui qui appelle le président Fakonde. Le monde entier qui envoie des messages. Dans le respect absolu. Pas des bambins comme vous. Des gens à qui il a tout donné. à qui il a fait confiance. Vous n'étiez pas en conflit avec lui. Tout ce que vous recherchez c'était ça. L'argent. La belle vie. C'est tout ce que vous recherchez. Vente de drogue. C'est tout ce que vous recherchez. La liberté. De vendre la drogue. C'est tout ce que vous recherchez. Mais le présent lui son souci c'était de le développer. Vous n'êtes pas pareil. Donc sortez vous allez faire vos conneries vous allez venir encore rentrer dans sa vie privée. Si le pouvoir que vous avez pris, ça ne vous suffit pas. Vous êtes incapable aujourd'hui de satisfaire les Guinéens. Hein? De satisfaire les Guinéens. Voici encore un imbécile qui est là. Kodumbuya n'est pas l'ennemi d'Alpha Kondé. Oui, tu as raison. Quand quelqu'un va, il tue ta garde présentielle. Jusqu'à présent, les corps, personne ne sait où se trouve les corps. Et cette même personne. Une minute. Quand quelqu'un attaque ta famille, tu garde fais disparaître des corps, te prend, tu et continue. Non, mais n'est-ce pas quand quoi? Vous allez vous flanquer pour dire que Dumbuya n'est pas l'ennemi du président Alpha Condé. Vous vous allez vous dire que Dumbuya n'est pas l'ennemi du président Alpha Condé. Hein? Vous vous allez dire ça. Vous, vous allez dire ça, que Doumbouya n'est pas l'ennemi du Président fakonde Il y a plus pire ennemi au Président fakonde que Doumbouya. Qui est flanqué dans le fauteuil du Président fakonde Ni dans le cadre de ni Manamana Kante. Doumbouya n'est pas l'ennemi du Président fakonde Arrêtez vos bêtises. Taisez-vous, c'est mieux. Nous, Koumata taisez-vous. Je ne sais pas c'est quelqu'un d'autre qui a pris les armes pour venir tuer à la présidence? Qui, qui a manipulé les enfants, les forces spéciales? Où est Alia aujourd'hui? C'est Alia? Qui a manipulé Alia? Qui est à la tête de Alia? Où est Alia aujourd'hui? Où est Petit Diane? Où est Kouyaté? Ndoumbouya n'est pas l'ennemi du président Fakonde. Allah Manamana Kangou. Vous pensez que vous allez endormir les gens? Vous pensez que vous allez endormir les gens dans ce pays? Aujourd'hui, ils sont en train de passer par, comme certains proches de la famille de Adiyadine, qu'ils vont encore dénigrer le président Alpha Le coup d'État, ça ne vous a pas suffi. Mais allez-y le faire. Vous allez voir le résultat. Si vous pensez que c'est le président Alpha vous allez rabaisser, c'est votre ingratitude que vous allez montrer aux Guinéens. C'est votre ingratitude. Je ne sais pas quoi, un certain... Ouïssou Djabi. Ouïssou Djabi. Voilà. Allez-y, vous allez faire ça. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vous pensez que vous pouvez rabaisser le président Condé Si c'est ça votre argument pour diriger la Guinée, continuez. Vous n'êtes pas opposant au président Condé, Vous n'êtes que des traites. Vous l'avez trahi. Assumez cela. Au lieu de vous venir vous faire passer. Adjadjana avait des projets là-bas. Vous avez gelé, il y a combien de comptes gelés aujourd'hui Même la, la sœur du président Condé qui est décédée depuis, je crois, 95, 2000, 2015 plutôt. 2015, vous avez saisi ses comptes. Celle qui est décédée hein, en 2015, vous avez mis son nom sur la liste. Elle a été quoi Ministre Elle a été ministre en Guinée. Mais vous continuez toujours, vous pensez que vous allez faire du mal au président Condé. Moulou bravo de la Côte n'est pas contre. Chalourette s'est flanqué à Kanka, il n'a pas dit de devant tout le monde. Toi qui dis qu'il n'est pas ennemi. Ouïa vient de quitter en, en, en, en Turquie tout récemment là, leur politique qu'ils pouvaient ramener encore le présent Fakonde. Ils vont le traumatiser, ils vont le séquestrer avec eux là-bas. Mais ils ont échoué dedans. Vous avez tous entendu dans les médias qu'il partait en Turquie avec uh, combien de ministres pour aller voir le président Erdogan pour rapatrier le président Alpha Condé. Mais ils ont échoué dedans. Le président Alpha Condé, il était déjà renommé, il était déjà grand, il était déjà connu. Ce n'est pas vous. Les... Vous êtes tous venus, il vous a fabriqué. Vous, vous n'avez rien fait pour lui. Là, il m'a dit, tu es venu après qu'il était déjà président. C'est pourquoi, je... hey, pourquoi je ne peux pas t'aimer, Doumbouya. Tu n'es que un traite, un simple traite, m'a dit, Doumbouya. faut y un simple traite. Il dit Mine, fouille fausse que vous allez rabaisser le président Fakonde. Alte fausse lequel là, au Brabant. Fouille. Vous avez déjà montré vos limites. Si vous voyez que regardez Kanka aujourd'hui, vous prenez tout un arsenal à contre ces gens-là. Depuis le début, vous cherchez des mouvements de soutien. Comme moi, lui et fait On apprécie quelqu'un à travers ses comportements à la coquenya. Nous, on parle ici aujourd'hui. la mon Monsima. Mais Mais vous, vous êtes vous pensez que tout est la force. Oui, de la manière dont vous avez fait le coup d'État, au présent, c'est comme ça que vous allez continuer à gouverner ce pays. Allez à l'onkoko, bana Sachez que quand tu fais le mal, ça te rattrape demain. Malgré que vous êtes en train de humilier les personnalités dans ce pays-là. Vous, vous êtes en train de voler pour construire à longueur de journée. Vous, vous faites rentrer vos affaires de drogue. Personne n'est arrêté. vous pensez que le peuple est aveugle on ne voit pas tout cela on ne voit à la bande à di friankuna mais nous jamais hal présal fa conna kassal en cini en nous d'a soutenir parce qu'aka nyuma le kay la guinéenne aka nyuma le kalounia à l'officier l'on palilu à l'officier l'on palilu ak temalo ya la feu Aujourd'hui là, Djénalfe. UFDG n'a la djama, Altalfe, Sidiana Djama, Otalfe, RPG dans la Djama, au Talfe, à part des démagogues, des gens qui cherchent à manger, sinon, personne ne veut de vous aujourd'hui. Personne. Vous avez vu? Même le truc de, de, de leur, je ne sais pas, coalition, eh, trois, trois États, Union des trois États, même le, le Mali au Burkina. Ils ont compris que Mamadi Doumbouya est un traite. Ils se sont retirés de vous. Parce que, Al-Koumakanta, là. Ils sont avec la France. Les autres sont opposés avec la France. Ils font semblant de dire oui, on est avec vous, on est en. Flancafo. Flancafo, Matimi, Mamadou dans la groupe. Flancafo. Flancafo, l'Aldi. C'est ce que vous avez fait avec la flancafo. Sotanako. Quelqu'un, il vous donne tout. Il vous fabrique, il vous nettoie. Il vous fait un bécalien vous venez vous flanquer que vous allez parler de la vie privée du président Fakonde. Attaquez. Nous, Hakekaouriallah. Alma collègue sala, kun faya kun, a ke benya kroya. Fils de l'homme balilou. Donc la famille. Fatou nole. Je voulais pas faire un direct de. Ah Thomas, j'avais déjà fini. C'était pas un direct de long. Mm -hmm. C'est bon, je ne voulais pas. pas non, tu es en direct. Il faut terminer vite. Je vais fait... arrêter. Non, non, après, c'est pas grave. OK. Donc, euh, la famille, merci à tout le monde. Voilà. Et je dis à nos communicants de ne même pas s'intéresser aux bêtises de ces gens-là. S'ils veulent, ils n'ont qu'à tout dire, ce qu'ils ont. Parce que c'est des gens aujourd'hui ils ont honte. Ils ont vu les messages à travers le monde, des ambassades, des rois, des chefs d'État s'adresser au Président Fakonde. Si vous pensez que vous... Moi, je vous ai dit dès le départ, vous avez cru que non, vous pouviez tourner la page du Président Fakonde. Vous pensez que oui, les gens vont venir, c'est-à-dire l'amour qu'ils avaient pour le Président Fakonde, ils vont vous donner. Charles l'a dit devant tout le monde à Cancan, qu'on aimait le Président Fakonde. Aimer comme vous avez aimé le président Fakonde. Que c'est comme, comme ça, on se lève pour aimer quelqu'un. C'est comme ça, on se lève pour aimer quelqu'un. al Voilà. Merci mon frère Kakoro. Merci à tout le monde. Voilà, moi merci là. Voilà. Donc le combat continue. Je, je vais même décider de ne pas faire de vidéo. Peut-être 72 ou une vidéos qu'elle a mais à cause de vos bêtises pareilles Andi Bofanaka, ka enseigne parce que alté alté maloya là ma ma facile l'ont al brave là nous on a rien contre le président Fakonde manamana kan facile kan alté maloya que vous avez fait vous ne voyez pas les images al moro Kroyami kalto ou yelade al brave là kan la sotanakan konan aloute président faconde contre là Mouamiki ke feigné, yo ti la molya, kaola masaya si feinta, fo itala. Alissi, mon amara, quand falla mou l'unia koro, non, ante, d'où, président Fakonde, ayo falla moumounia, han krité moumounon, han krité moumounon, han krité moumounon. Même ceux qui ont applaudi hier, ils ont tous compris que, wa, ouais, si c'était pour la démocratie, les élections étaient déjà finies. Mais ils ont fait le coup d'état pour sauver leur tête, parce que ce sont des officiers narcos. Mamadou Doumbouya, narco. Idi narco. Amara, narco. Balasamura, narco. Ils ont fait le coup d'État pour sauver leur tête. Ils ne l'ont pas fait pour le peuple de Guinée. Sinon, elle a cédé dans les Sidia. Tous ces gens-là ne seraient pas hors du pays aujourd'hui. Des bandits réunis. À quel vous Mais allez-vous à la Ne changez pas. Sortez, vous allez encore parler que la vie privée du président Fakonde, Nanani, nanana. Ni baretalla, allez-vous ici, allez Parce que vous êtes perdus aujourd'hui. Kouma Aujourd'hui, vous avez vu Cancan, al que vous êtes en train de mater, que le président a parlé avec les gens. Je vous avais dit ici l'affaire de Alia, c'était du mensonge. Ce n'était pas le site que Moussa Moïse gérait, l'inquisiteur. Je ne vous avais pas dit ça ici. Alia avec eux là-bas, ils savent où se trouve Alia. Je sais aussi le coin. Mais tout ça, ils n'ont pas honte. Le CND, ils n'ont pas honte. Parce qu'aujourd'hui, les gens de Cancan sont révoltés. Eh, mon m'a dit tu peux nous faire ça Réclamation de courant seulement. Maintenant, ils ont maloua et alcoca. Ils ont honte aujourd'hui. Ils ont honte. Quand quand... l'on l'ont l'on balie les mamadi d'Oumouyaï. Amadouga l'ont Autant le président Alpha Condé, Alboko dur que l'aïe. Mais toi, tu, tu envoies Bala pour aller traumatiser Kadoum, rentrer dans les maisons des gens, casser, voler les biens des gens. Quoi, parce que le président Alpha Condé, il a parlé à ses militants. Vous vous dites que quelqu'un qui n'était pas aimé, qui n'était pas bon, mais vous, vous avez peur, lui, il ne parle que seulement. Il appelle ses militants, il ne donne pas les armes. Vous vous prenez des armes pour tuer. Vous vous arrêtez des gens. Mais jusqu'à présent, les gens n'arrivent pas à vous aimer. L'autre, il parle. Il la a pas la confiance taro. n'y présal, pas qu'on a fait. de confiance. Alors, vous pensez que la force là, ça va contre. Même ceux qui prennent les armes pour être dieu eux-mêmes, ils ne vous aiment pas. Mais le moment venu, c'est comme ça. Allah, subhanahu wa Ce que Allah a donné là, vous ne pouvez pas retirer. Nalaka là, années, vous allez voir que vous êtes zéro. C'est pourquoi elle t'esse dit à la néniop. Ou alors elle dit à la Fils l'homme balil, bè, bè, falaldi. Fano ban. Alla di ni président Fakonde, la Tout ce qui parle de Mamadi Dumbuyaï. Si ce n'était pas le président Fakonde, créer les forces spéciales. Djumanté et Mamadi Dumbuyaï. Il n'y en a qu'à a Vous continuez. Qu'à à l'âme, à à il à quelques jours du coup d'état. Du monter il dit à Mamadi. Tu étais quoi ici, Mamadi? Il était devant l'ambassade des États-Unis. Il te mouille. dit. fouille. Fouille ton Maman mamadi. Fouille. Fouille tu. Fouille ton tide. Il l'a dit. Le jour du coup d'état. Regardez. Hein? Ça c'était le jour du coup d'état. Quand il a fini de faire, il est dans le regret. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, voici la position. Quand tu fais quelque chose de mal, toi-même, tu t'assois, tu dis, hé, eh, j'ai pu faire ça à mon bienfaiteur. Voici, ça c'était le jour du 5 septembre. Au camp des forces spéciales à côté du palais. Tout ça là, ça veut dire quelque chose, maman dit. Et Il était fausse fois, nous n'y Il pas. Il voyait continuer la fiscalité l'ombaliam. Il n'y a pas de m'aider. Il n'y a qu'à nous Nyuma saraya nyumali. Juma saraya juma ni. Iberi danati mina. Ifa <laughs> nadeo rezitaifana. Yaela kuyaka kamoba minu na malo yati. Kuyaka la dolela. Yakiri yerelela. Fentu ntidi. Fisi lombali matimi. Mwami mabodi yalo. Fisi lombali matimi. Mwami kakonyma kinyakunu. Yeni loko. Ile ole denigirela. Koyile kafisaniwe. Allah le cafés à Toi qui dis un peu de sérieux, d'ailleurs même je te bloque ici. Va dire à ton, à ton, à ton président bandit, narco, Mamadi Dumbuya, qui n'a pas droit au respect. Moi c'est seulement à cause des bonnes personnes. L'éducation que j'ai reçue. Sinon ton mamadi, dit j'allais l'insulter ici matin et midi soir. C'est à cause de l'éducation. Sinon votre maman dit matin et midi soir. J si ça, ça pouvait me satisfaire, j'allais l'insulter. Mais c'est mon éducation qui ne me permet pas d'insulter. Votre bandit, c'est que lui il a fait tuer là. Tu vas me parler de quel respect Mamadi, a, il connaît, il a droit au respect. Ton bandit de Mamadi Doumbouya, il a droit au respect. C'est le peuple qui l'a élu. Il est l'élu du peuple. Il n'est rien d'autre qu'un gangster, un brigand, un voleur. C'est ça Mamadi Doumbouya. Qui l'a élu S'il était l'élu du peuple, j'allais avoir honte de dire que non. Les Guinéens ont voté pour, pour lui. Mais quelqu'un qui a trahi son bienfaiteur, un bandit qui a tué les gens, où se trouvent les corps Un narco, aujourd'hui, tout ce qui rentre aujourd'hui dans le pays, il est le premier. Euh, euh, euh, euh, il est le propriétaire de ses marchandises. La marine ne fait que son travail. On retire dans la mer de, de la marine. Ils vont brûler des poudres de manioc. C'est eux-mêmes les patrons. Ben, ils ne se gênent pas. <rire> si la marine attrape, ils savent que oui, ils vont récupérer. Ils vont aller faire le semblant, aller brûler du poudre de manioc et commencer à faire sortir n'avez même pas honte, ces bandits, ces narcos qui sont à la tête du pays, qu'au respect. C'est quand ces bandits-là, ils, ils vont les mettre à terre, vous allez comprendre que tout ce que nous sommes en train de dire, on vous dit le coup d'état, ça a été fait à cause de la drogue. Pour sauver leur tête, ces narcos, A commencer par idiamine il est dans ce domaine il y a longtemps, Allez loco, non quoi? Allez ni Vous allez parler de la vie privée du président Fakonde. Alte malo yana fait, facile lombali lufa. Alte malo yana vous n'avez rien à dire.